Connexion à Rossouel, agent d'observation des espèces exotiques. Appel en cours. Oui, allô? Ross, je viens de recevoir un message du congrès pour vous. Je suis en mission d'infiltration sur Terre, là, ça peut pas attendre Il s'agit des chaînes de programmes audiovisuels que vous avez recommandées au Congrès afin qu'ils se fassent un avis plus précis sur les terriens. Ben quoi, ça leur a pas plu les chaînes de mat Podcast Lama la et Studio Bubble Tea A vrai dire, ils pensent maintenant que la création chez les humains tourne autour du plagiat et de l'exploitation de leurs enfants. Ah, mais elles sont populaires pourtant. Comme cette chanson, vous voulez dire Et on fait tourner les Comme des petites gigouettes. Et en quoi c'est un problème du coup Le commandant Tilien continue d'essayer de convaincre le Congrès concernant l'extermination de la race humaine. Et ces chaînes ne plaident pas en leur faveur. Et j'imagine que mon rapport sur la guerre n'a rien arrangé non plus. Ok. Pioche dans mes abonnements et envoie-moi tes choix. On va leur montrer que les humains sont parfois capables de faire des trucs sympas. Je les commenterai pour le Congrès. Bien reçu. Chaîne numéro 1. Zeb. Chaîne d'exploration urbaine. Zaheb est une exploratrice des lieux abandonnés par les autres humains. Contrairement à certaines autres chaînes d'urbex, elle n'a pas la fâcheuse habitude d'en rajouter en y mêlant fantômes et autres joyeusetés paranormales. Elle se contente d'explorer les lieux en portant un point d'honneur à les respecter. Châteaux ou maisons abandonnées, cimetière de voitures anciennes, usines désaffectées, elle vous fera visiter ces lieux chargés d'histoire, laissés dans l'oubli et pourtant riches en découvertes. Elle ne communique jamais ses adresses, car certains de ses congénères seraient trop tentés de s'y rendre et de dégrader les lieux. Toutefois, j'ai réussi à trianguler certaines positions, m'offrant ainsi un panel de sites propices à des atterrissages discrets. Cette chaîne compte 8684 abonnés à l'heure actuelle. Scène numéro 2. Les mémos d'intérien. Scène scientifique. Étonnamment, tous les humains ne pensent pas que leur planète soit plate. Certains s'intéressent même à ce qu'il y a autour. Les mémoires d'intérieur parlent d'espace, de trous noirs, de Big Bang. C'est leur théorie sur la formation de l'univers. De physique quantique, etc. Une de ces vidéos s'interroge même sur la matière et l'énergie dite noire, car les humains ne savent pas ce que c'est. Cela correspond à cette molécule que nous utilisons quotidiennement et qui sert à... Mais je ne m'étale pas sur le sujet, nous savons tous ce que c'est sur Misanthropia. Cette chaîne est la preuve qu'il y a une quête de savoir sur Terre, et que certains cherchent même à donner l'accès à ces connaissances à tout le monde. En suivant cette chaîne, je me tiens ainsi informé de leurs dernière découverte concernant l'espace et je peux vous certifier qu'ils ne sont pas prêts de découvrir notre présence. Les mots d'un a, à ce jour, 1756 abonnés. Scène numéro scène de biologie et d'étymologie. La Jane est une chaîne qui traite de deux disciplines très différentes à travers deux séries. incellulo qui parle de biologie des humains, format court, rapide et clair, elle enseigne aux autres homo sapiens des cas particuliers de biologie terrienne. Il y a aussi la série Excuse My French, ma préférée, où elle explique l'origine des gros mots. Des gros mots, ce doit peut-être des mots que les humains écrivent en gros les mots importants j'imagine. Cette série me sert notamment à acquérir des bases de leur linguistique afin de mieux m'infiltrer comme je le fais actuellement. Je vais vous démontrer l'efficacité de ce que cette chaîne m'a appris en établissant un contact avec cette femelle humaine par exemple. Pardon, je souhaiterais une autre bière s'il vous plaît Grognace. Comme vous pouvez le constater, l'emploi de ce vocabulaire est très efficace pour déclencher des interactions physiques. La petite Jeanne compte 6287 abonnés. Retrouvez sur cet écran les liens vers ces chaînes pour vous faire une idée par vous-même. Et si l'envie vous en dit, un pouce en l'air, un abonnement, un utip, ce sont des traditions sur Terre. C'était Ross, en direct de la Terre. Fin de transmission.